Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Investir pour votre retraite, est-ce que vous l'avez déjà envisagé Est-ce que vous avez pensé Ça vous a traversé l'esprit, mais vous n'avez toujours rien fait. Si vous avez la quarantaine notamment, eh bien le temps passe. Si en plus vous, êtes, vous exercez dans un métier qui est éprouvant, je vais vous raconter une anecdote que j'ai apprise la semaine dernière avec un de mes clients et je vous montre à l'appui une petite visite d'appartement. Nous sommes à Lyon 8e, un appartement acquis pour le compte d'un client euh, expatrié basé en tunisie bonjour à vous si vous me regardez et qui va me servir pour illustrer euh, un propos puisque j'ai parmi mes clients beaucoup de personnes voilà qui ont qui ont entre 35 et 60 ans d'ailleurs, et qui euh, n'ont pas vraiment euh, pris les devants pour investir en immobilier. C'est le placement préféré des Français, c'est euh, un placement sûr, une valeur refuge, euh, les taux sont bas, etc. Mais après, il bah, y a la réalité qui est faite et le fait de pouvoir consacrer du temps ou pas à, à cette chose-là, le fait de prendre une dose de risque et encore, euh, je ne sais pas ce qu'il y a de, de, de moins risqué que l'immobilier quand c'est bien fait. Bref, euh, les années peuvent passer. Et J'ai notamment trois, trois kinés dans mes clients et l'un d'entre eux en coaching euh, m'a appris une, une chose étonnante, c'est que la, la durée de vie moyenne d'une personne exerçant dans le domaine de la santé, notamment les kinés spécifiquement, à votre avis est de combien La moyenne d'âge d'un kiné, et bien, c'est de 50 ans. Vous avez bien entendu, vous pouvez faire une recherche sur Google pour valider 50 ans de durée de vie quand on est kiné. Alors j'imagine que c'est aussi pareil quand on a un métier éprouvant, un peu physique, où on ne compte pas ses heures. Et donc bah, ça fait réfléchir sur le fait bah, d'arbitrer notamment. Alors ce client, ce client kiné, il était en, en client pour un, pour un coaching, à se demander sur un gros arbitrage notamment et un changement de vie et une éventuelle vente de résidence principale. Donc euh, bah voilà, ça a quand même pesé lourd cette, cette information que lui avait, euh, le fait que, euh, voilà, on peut vivre jusqu'à 50 ans potentiellement, un petit peu plus, mais donc est que, si on n'en profite pas à la quarantaine et si on ne fait pas des, des gros changements de vie à cet âge-là, euh, bah, la question se pose de savoir quand on les ferait. Donc euh, ça a été une, une information qui a pesé dans la balance pour ce coaching. Et vous qui m'écoutez, bah, même 100 ans, j'allais dire, si vous avez environ la quarantaine, si vous avez un métier éprouvant, si vous avez... Euh, voilà, capitaliser. Si vous avez de l'argent de côté que vous avez accumulé et que vous aimeriez bien euh, vous créer une, un, un complément de revenus, euh, une, une, bah, une rente, en tout cas, peut-être que vous allez rembourser du capital, bien sûr. Donc ce ne sera pas une rente à court terme. Mais On entend parfois être rentier maintenant et pas dans 20 ans. Bon, moi, je suis moins familier avec ces choses-là que le fait d'avoir un placement bon père de famille qui va se financer sur le long terme. En tout cas, il va falloir voilà, vraiment envisager de passer à l'action. Et pour ça, eh bien, il y a des solutions comme un chasseur d'appartement. Alors bien sûr, vous avez payé des honoraires, vous allez peut-être un peu avoir le sentiment de surpayer un bien, sauf que bah, la valeur de la, du chasseur, c'est de trouver des biens justement un peu comme celui-ci, dans l'ancien, euh, dans un quartier porteur, et puis à rénover le fait que ça soit un, un prix finalement qui soit en dessous du prix du marché avec une légère décote. Euh, qui plus est, si on est sur un marché haussier et voilà, à partir du moment où vous l'avez acheté, vous allez pouvoir commencer à vous enrichir juste avec la hausse des prix et euh, bah, par le fait de la transformation d'appartement. Et si je vous le montre juste avant les travaux, je viens de récupérer les clés et puis le fait de le, de le valoriser puis de l'exploiter en meublé un peu haut de gamme, ça va faire en sorte que vous ayez un capital, un patrimoine immobilier qui va à terme justement vous générer eh bien, un complément de revenus et assurer surtout vos vieux jours. C'était l'objet de cette vidéo avec cette, voilà, cette anecdote plutôt surprenante. Et vous, est-ce que vous avez regardé dans votre métier quel était l'âge moyen, votre espérance de vie pour, j'allais dire, en profiter tant que vous êtes en bonne santé et que vous avez toutes vos, toutes vos capacités de physique est-ce que vous souhaiteriez concrétiser la chose Donc, pour cela, je propose deux, deux services que ce soit le coaching, comme avec ce client Kiné, ou que ce soit la recherche d'appartements clés en main, avec le fait de trouver l'appartement, de superviser les travaux ça va être le cas ici, jusqu'à la mise en place des locataires par une agence spécialisée que je recommande. Donc, ça, c'est vrai pour mes services à Lyon. Et ça peut se faire en coaching aussi si vous avez des interrogations, des doutes sur un arbitrage, une question précise sur l'investissement immobilier et cette question de la retraite, et d'assurer vos vieux jours. A bientôt dans les nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y aura donc la suite des étapes de cet appartement précisément, et puis d'autres exemples sur le terrain, d'autres appartements que je déniche pour le compte de mes clients, plus ou moins proches de la retraite, ça dépend, ça dépend aussi de vos objectifs. A très bientôt dans les prochaines vidéos, au revoir.